Hello, <rire> salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien euh, Petite vidéo euh, différente, qu'est-ce que je pose d'habitude D'habitude je passe beaucoup de conseils euh, en termes de technique, et performance, tout ça Aujourd'hui on va surtout parler de mental En fait pourquoi je fais cette vidéo il n'y a pas longtemps, il y a une cliente qui m'a fait une remarque Alors même si je le savais elle m'a fait une remarque pas du tout méchante, j'ai vraiment des taux de réponse 100% très gentils de tous les clients que j'ai et d'ailleurs je les aime énormément, c'est vraiment un plaisir parce qu'il y a zéro négativité, ça se passe toujours très bien et même quand ça se passe pas bien dans le sens où ça n'évolue pas comme il le faut, on trouve des solutions, on s'appelle, je coach, enfin voilà, c'est vraiment idéal, c'est vraiment le job pour moi aujourd'hui qui est genre parfait, idéal parce qu'il n'y a pas de de négativité et j'ai vraiment horreur de ça donc euh, franchement trop bien mais il y a une cliente qui m'a fait une remarque et en fait euh, elle avait un petit coup de mou comme beaucoup de personnes aujourd'hui je pense elle avait un petit coup de mou parce que ça avance pas aussi vite qu'elle le voudrait et voilà c'est ça arrive euh, à tout le monde d'ailleurs et en fait euh, quand ça lui est arrivé elle m'a fait une, elle m'a envoyé un message elle m'a dit euh, que ça allait pas. Donc moi bien sûr j'ai surenchéri sur pas mal de choses, lui expliquant que il fallait qu'elle passe aussi par cette épreuve là de patience et, et que aujourd'hui tout ce qui était le plus important c'est ait euh, tous les jours euh, un, une amélioration qui soit quantifiable et, euh, vi et visuelle et c'est le cas. Elle elle évolue. Il a pas de. Elle ne, je sens je supporterai pas qu'une de mes clients ou clientes euh, qu'un ou qu'une du coup euh, n'évolue pas parce que ça c'est pour moi c'est pas normal une personne est toujours évolué, c'est gage que le travail est bien fait. Donc, elle évolue, mais elle évolue pas autant qu'il le qu'il le faudrait par rapport à deux trois critères. Enfin, qu'elle le voudrait. Et en fait, du coup, donc on parle de ça et tout. Et à la fin, elle me dit merci coach et, euh, et psy. Elle me dit ça, tu vois. Et moi, en fait, on me l'a fait un milliard de fois cette remarque, mais je prends conscience de plus en plus que j'ai vraiment euh, je, je suis pas coach mental, j'ai pas les diplômes et les qualifications pour ça Mais je me rends compte que je, je, je tape beaucoup dans le mental Je, je suis pas à l'abri de, de faire deux trois petits diplômes derrière Parce que j'ai 28 ans et que j'en dis pour moi le, La formation et l'apprentissage c'est ce qui est le plus important Toujours l'évolution en fait, toujours toujours Quoi qu'il arrive, jamais stagner, toujours évoluer Et du coup bah je suis pas à l'abri de faire une petite formation comme ça Parce que ça me plairait beaucoup Mais du coup elle me dit ça et moi ça me ça me tape en plein cœur Et je lui dis mais ouais en fait enfin, Ouais, moi ouais, je suis là psychologiquement parce qu'en fait on en a besoin, les gens en ont besoin Du coup ça va être le sujet de cette vidéo et un sujet très très particulier que je veux aborder aujourd'hui avec vous Et que, que, que, que j'aborde avec 100% de ma clientèle féminine surtout euh, Peut-être les hommes n'ont pas ou pas envie de me le dire ou ont plus honte ou s'en fout peut-être Mais surtout les femmes, chez les femmes c'est vraiment récurrent le... je, vais, je vais vous parler de trois choses, je vais vous parler de trois étapes qui... Dans la vie de quelqu'un, sont primordiales quand on, euh, quand on fait quelque chose de différent. En fait, quand vous allez faire quelque chose de différent, euh, de mieux, euh, de pas euh, habituel, il euh, y aura trois phases dans lesquelles vous allez passer. Ces phases-là, si vous passez une à une dedans et, et, et que vous arrivez à la dernière, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est que vous avez appris quelque chose, c'est que vous avez évolué sur quelque chose, c'est que vous avez eu des nouveaux mouvements pour le crossfit. Euh, mais il faut passer par ces trois phases. Et il faut accepter de passer par là. Il y a une phase qui est très négative, une phase qui est... et une phase qui est ultra positive. Et, elle est aussi négative, mais quand vous arrivez dans cette phase, vous savez que c'est ultra positif. Euh, du coup, sans plus attendre, on va parler de ça tout de suite, et c'est vraiment un sujet et d'ailleurs, dans ma vie euh, d'entrepreneuse, de, évidemment ça je ne l'ai pas inventé on n'invente pas, on apprend des choses je l'ai appris avec mon coach mental, parce que j'ai eu un coach mental pendant un moment, et il m'a appris énormément de choses et ça il me l'a appris moi pour mon business et du coup, en fait, ça marche pour tout ça marche pour tout, et ça marche pour le sport et ça marche pour la vie, et ça marche pour euh, les couples, et ça marche pour à peu près tout, donc c'est vraiment un aspect mental qu'on va travailler là aujourd'hui ça va pas prendre beaucoup de temps, on va le travailler aujourd'hui euh, et vous verrez que Quand vous allez réussir à détecter Tout ça dans votre vie, parce que en sortant de cette vidéo Vous verrez que ça va vous arriver Dans pas longtemps, ça va vous arriver dans pas longtemps Et en fait vous allez être capable de vous dire Ok je suis dans cette phase là là, Il faut que j'arrive dans cette phase là, puis dans cette phase là Pour que je réussisse à faire ce que j'ai envie de faire Donc sans plus attendre, on va parler Si ça t'a un peu intrigué, <rire> c'est normal On va en parler juste avant Retrouve mon Instagram quelque part là et la chair. Ajoute moi sur Instagram, on est bientôt 10 000, c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf, on est bientôt 10 000, je suis allée aller chercher un un. j'ai ramé, ramé, et ramé, je n'ai utilisé personne, aucun, aucun, comment on appelle ça, aucun influenceur sur côté pour aller chercher quoi que ce soit, et je me suis battue pour aller chercher ces 10 000 personnes, on n'est pas encore, je ne porte pas la poisse, mais on, on, on y arrive bientôt, et je suis vraiment, mais ça me fait un... Je, je suis pas très douée pour donner mes sentiments Mais ça me fait chaud au cœur sincèrement Parce que je sais que ces gens là ils sont pas là pour euh, mon corps Ils sont pas là pour mes fesses Mais ils sont là pour les conseils pertinents que je leur donne Et ça me pousse encore encore et encore à faire euh, encore encore et encore Des vidéos, des skills, des contenus gratuits euh, Voilà du coaching et tout ça Donc merci beaucoup Allez vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne Si mon contenu vous intéresse En bah, cliquant sur s'abonner Voilà <rire> Et euh, bah sans plus attendre, on commence cette vidéo. Ok, pour commencer, il faut juste euh, statut sur quelque chose de très important. Quoi que vous ferez, quoi que vous direz, si vous sortez des, des, des, des chemins battus, ok, si vous sortez de ces chemins qui sont tous tracés, vous êtes critiquable, quoi qu'il arrive, euh, par des connards. C'est sûr, mais là, là n'est pas la question, mais vous êtes critiquable. Les gens intelligents n'ont pas le temps de critiquer qui que ce soit. Les gens intelligents, ils font leurs trucs, voilà, ils sont tactuants, euh, mais euh, par des imbéciles. Vous serez critiquable. Donc à partir du moment où vous le savez, laissez faire, laissez critiquer. Laissez, laissez, vraiment, laissez-les. Euh, C'est limite très important que vous soyez critiqué. Souvent, euh, euh, euh, on est critiqué euh, par de la jalousie, euh, de l'incompréhension, de la différence, la différence surtout euh, Et donc du coup si vous êtes critiqué C'est que vous avez fait quelque chose qui, qui a été remarqué Il faut le prendre comme ça en fait Il pas se dire wow ouais, j'ai été critiqué donc ce que j'ai fait c'est pas bien Non, plutôt wow ouais, j'ai été critiqué donc Ce que j'ai fait Quelqu'un l'a entendu et ça a donné matière à ce que ça parle. Et ça, c'est encore mieux. Et ça donne encore plus de motivation. Moi, je sais. Je sais que je suis critiquée sur un milliard de choses. Sur moi, sur mes cheveux, sur mes tresses, sur mon attitude, sur euh, euh, ma nonchalance des fois quand je vais m'entraîner peut-être, sur euh, mon visage qui est très fermé, euh, sans le vouloir, mais je, je, je suis de nature comme ça, qui est très fermé quand je suis pas à l'aise quelque part, sur euh, euh, des éventuelles qualifications à euh, des compétitions qu'on on me, on, me on, on dirait que je suis pas légitime. Je suis critiquée sur un milliard de choses mais en fait à chaque fois que j'entends j'entends rarement parler hein, quand je me fais critiquer rarement parce que j'en ai rien à foutre mais de temps en temps quand je parle avec des gens ils me disent ouais bah ouais parce que euh, truc euh, je sais euh, ce qu'on a dit non, non. et moi je, le dis, dans tête, je le dis ok cool ça veut dire que ce que je fais c'est remarqué critiqué peut-être mais c'est remarqué et par, par des gens souvent pas très intelligents donc c'est la première étape déjà Lorsque vous allez sortir d'un chemin qui est préconçu pour vous, euh, simple, « Gagne ta vie, fais pas trop de bruit, ne sors pas des trucs, ne t'habille pas comme ça, ne prends pas des choses ch ch trop courtes. » À chaque fois que vous allez faire quelque chose, « soit coach, mais dans ton coin, euh, ne fais pas des vidéos YouTube parce que ça va marcher. » Euh, à chaque fois que vous allez vraiment sortir de quelque chose, vous ne faites pas de compétition, non, oh non, non, pas de compétition, tu vas pas arriver. Euh, voilà, et ben bah, les gens vont critiquer. Donc, ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la critique, la jalousie, l'midisance, la méchanceté. Vous allez rentrer dans cette étape-là, elle est hyper importante. Euh, encore une fois, parce que du coup, plus vous êtes dedans, plus ça veut dire qu'il se passe un truc, plus on parle de vous, plus il se passe un truc. Donc. Laissez ça, laissez les choses arriver, laissez vous faire, euh, euh, laissez les gens, les imbéciles, moi je les appelle comme ça, laissez les imbéciles vous critiquer. C'est pas grave, allez-y, critiquez. <rire> Pendant ce temps-là, vous gardez en tête vos objectifs, c'est pour ça que le titre ça, ça s'appelle « Ne le dites pas euh, ». Quand vous faites quelque chose, ça se sait, vous en parlez à quelqu'un que vous estimez qu'il est très attentionné, mais il va parler. C'est pas grave, ça fait rien. Il a parlé, les gens savent que vous voulez aller au CrossFit game. Ça y est, tout le monde le sait. Parce que vous en avez parlé partout. Euh, whatever. Vous l'avez dit de toute façon. Donc, laissez les gens critiquer. Mais, pendant que ces gens la critiquent, c'est là où vous devez tout donner. Tout. Que ce soit les CrossFit games, que ce soit une entreprise, que ce soit vous mettez en couple avec quelqu'un, que c'est un nouveau job, un changement de carrière, une façon d'éduquer vos enfants. Laissez-les. Laissez-les critiquer, écoutez si vous voulez, mais perdez pas votre temps à prendre ça en considération euh, Pendant ce temps-là, vous bossez comme une acharnée, en fait Pour atteindre cet objectif, parce que c'est bien beau de faire blablabla, bla bla bla, je vais faire ça, blablabla, bla bla, je vais faire ci Mais des gens qui disent ça, il y en a X si vous voulez rester comme ça, tant mieux. Et dans ce cas-là, vous ne vous ferez pas trop critiquer, sauf parce que vous parlez trop et que ce que vous dites, ça n'a aucune importance puisque vous ne faites rien. Mais si vous faites quelque chose et vous avez mis en place tout pour aller dans cette compétition French Trudin, c'est mon objectif, dans six mois, tac, je veux faire ça, laissez les gens critiquer. Mais à côté de ça, entraînez-vous. Entraînez-vous dur. Faites les choses bien Entraînez-vous bien fort Et laissez les critiquer Ça c'est la première étape Une fois qu'on a passé cette étape là Et que vous avez bossé Parce que ça marche pas si vous n'avez pas bossé à côté Vous avez bossé Ok très bien les gens critiquent, ça se un peu. Vous allez voir, ça se souffle un peu. Au début, tout le monde. Avant moi j'en ai, ai pris à toutes les sauces. Moi j'en ai pris à toutes les Sur des groupes Facebook. On critiquait mon physique. On disait que truc les traits, ça m'allait pas. Euh, après sur YouTube, je, je, ça allait pas marcher. Bon pourquoi tu fais des vidéos YouTube, ça va pas marcher. Euh... <rire> Instagram, mais non mais laisse tomber, elle va pas fonctionner. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Bon, c'était comme ça. J'ai essayé, mais à côté, moi, j'ai bossé comme une acharnée. Tu vois, j'ai bossé sur mes vidéos, j'ai bossé sur mes trucs, sur mon Instagram, sur mon image, sur euh, ma, ma façon de gérer les choses, j'ai fait des formations, j'ai fait un milliard de choses, tu vois. J'ai bossé du lundi au dimanche, tous les jours. On est dimanche d'ailleurs aujourd'hui. Mais euh, j'ai fait, j'ai fait mon job. Donc ça, s'est un peu soufflé. Et, et là, on arrive dans la deuxième période. La deuxième période où les gens, ils ont peur que tu y arrives. Ils sont pas certains. Mais ils ont un doute. Là, ils critiquent, mais un peu différemment, tu vois. Ils vont essayer de gratter des informations, peut-être un petit peu d'amitié. Ils vont essayer de te parler un peu, tu vois, de savoir un peu, finalement, qu'est-ce que tu fais. Parce que, ok, au début, on dit que c'est de la merde ce que tu vas faire, mais bizarrement, il y a un petit peu de résultats tu vois. Donc, on a des doutes. Euh, cette période-là, elle est hyper importante aussi. C'est la deuxième période. Là, quand vous arrivez là, c'est là où vous devez vous dire, je vais rien lâcher mon pote. Ah bah ben là, je vais rien lâcher. Et à ce moment-là, ce que je vais te donner à la fin, c'est la victoire. Et là, tu vas passer pour un con. Donc, quand vous rentrez dans cette période-là, cette période c'est la période où, normalement, ça s'essouffle un peu. C'est un peu difficile aussi pour vous. Ça redonne un coup, en fait. Ça redonne un coup au, au mental, au moral. Et ça repart de plus belle. Et là, les gens, ils sont dans une période où ils vous critiquent un peu moins. Hein, parce qu'ils se disent, Ouh, à tout moment, ce qu'elle fait... Ça va, ça va marcher. Parce que quand ça va marcher, il faut pas que je sois la personne qui ait fait que la critiquer. Parce que sinon, c'est chaud, tu vois. Euh, et je vais peut-être avoir besoin d'elle. Voilà, c'est ça aussi. Vous avez monté une entreprise. Tout le monde vous critique, Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ?» Il commence à avoir des résultats. « Eh, moi, je suis là, j'ai critiqué. » Je vais commencer à dire « Oh !» Peut-être que ça va marcher son truc. Et si ça marche, qui sait qui va pouvoir récolter des trucs aussi C'est moi, la personne qui a critiqué au début. Donc je vais peut-être un petit peu calmer mon jeu. En gros, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, c'est ça. Et ben bah, cette période-là, c'est la même. Elle est hyper importante. Et c'est là où vous allez commencer à détecter qui a fait le focus avec vous, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a un beaucoup de focus. Hein. Putain, si on pouvait faire euh, <rire> un groupe de focus, il y aurait plus de monde sur le groupe de focus sur Facebook. Donc euh, attention, il y a beaucoup de focus. Donc ces gens-là qui commencent à, à changer leur fuse d'épaule, commencez à vous poser des questions, à vous dire, oh, en fait tu me critiquais mais peut-être derrière tu viens, mais, mais leur parlez pas, leur parlez pas, perdez pas votre temps, à ce moment-là, vous êtes encore en train de bosser, ça bosse, ça charbonne, dur, bien fort, tu vois, à ce moment-là on ne perd pas le temps à se demander, euh, ah alors tu t'intéresses à moi, non non, au contraire, c'est là où vous devez vous dire, bah là, il faut que je redouble d'efforts. C'est parti, c'est le moment. Je vais aller euh, au French Trudon. bah on n'y croyait pas. Là, les gens, ils commencent à avoir un peu de doute parce que je commence à faire du bruit et que sur les workouts, je suis pas si mauvaise. Bah c'est maintenant qu'il faut mettre boucher double, petite diète, euh, hyper strict, entraînement à la dure, deux entraînements s'il le faut. C'est là, là et seulement là qu'il faut pas lâcher. Il faut pas faire le coq. Et alors la troisième la troisième, c'est la cerise sur le gâteau. La troisième, elle est géniale. Je l'ai déjà vécue. Elle est incroyable. Alors là, tout le monde vous aime. Tout le monde vous aime. Tout le monde vous respecte. Tout le monde s'est dit, wow. Mais c'était sûr que tu allais arriver. C'était sûr, du bien. C'était sûr. Je savais que c'était fait pour toi. Toutes ces personnes-là, là. là elles vont commencer à être sympas avec vous. Elles vont se rapprocher de votre gentillesse Alors qu'elles vous ont critiqué. Hein Elles vous ont critiqué de ouf. Hein Genre euh, euh, des insultes physiques. Euh, des insultes... Voilà. Euh, ces ces gens-là n'ont pas été tendres avec vous. Ne l'oubliez jamais. Hein ces gens-là n'ont pas été tendres avec vous. Mais à ce moment-là, ils seront super mielleux, Ils seront super sympas parce qu'ils auront quelque chose à venir chercher. en fait. Et là, quand vous arrivez dans cette période-là, particulièrement celle-ci, Bingo, vous avez gagné. Vous avez gagné. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, c'est fermer les bouches. Vous avez réussi à vous imposer quelque part là où on, veut, où on vous attendait, mais pas du tout. Et bizarrement, ces gens-là deviennent vos amis. Voilà. C'est les trois étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez réussir, réussir quelque chose. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans cette étape-là, vous savez que... Ok, c'est bien. J'ai atteint un objectif. Faut pas s'arrêter là, il faut s'en fixer à un autre. Et quand vous allez vous en fixer un autre, par exemple, vous avez fait je donne un, un exemple débile. Personne ne vous attendait là où euh, vous aviez aucun mouvement de gymnastique, vous marchiez pas sur les mains, pas de muscle et tout. Vous étiez voilà, un athète débutant. Ça fait trois ans que vous faites du crossfit, c'est toujours pas comme ça. Il n'y a toujours pas de butterfly, toujours pas de muscle, up enfin, Vous commencez à faire une preuve. By the way, la mienne, parce que moi, je suis super critiquée sur ça. Vous commencez à faire ma preuve, ok 12 semaines, tac, de coaching, moi, je vous coach, machin, à la fin des 12 semaines, comme la plupart des gens, vous terminez avec des muscle-up, que ce soit euh, sans élastique ou avec élastique, vous savez les faire. Vous terminez avec butterfly, toast to bar, et du handstand, on a travaillé le handstand, ok Pendant toute cette période-là, la première période, ça va être, « Waouh, ouais, t'as pris une preuve, mais n'importe quoi, tu vas pas arriver, t'as lâché ton argent pour rien, et pourquoi tu fais ça, t'es bête ou quoi ?» Deuxième période... Ah, c'est quoi déjà la prog que tu fais Ok, ça marche. Ah, bah vas-y, bon courage. Hein. Troisième période, putain, t'as changé de ouf. T'es devenue super, super forte. C'est un truc de ouf, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Genre, c'est ah, c'est la prog. Ah ouais, je savais, y a... je savais que tu travaillais beaucoup. Franchement, je te vois beaucoup bosser et tout. Félicitations et tout. Et la personne qui a fait ta prog et tout, Non, non, non. Ce soir-là, cette personne, elle ira sur Instagram. Elle prendra une prog chez moi. Voilà comment ça se passe dans la vie, en fait. Voilà. Et, et, et c'est toujours comme ça. Ah, elle est de Dunia ouais, d'accord. Ok, dans si, dans 12 semaines, la meuf, elle a ses, me ses butterfly elle a ses euh, muscle-up, elle marche sur les mains et trucs. Ah ouais, non mais Dunia c'est super cool, <rire> tu Je me jure que la vie, c'est ça, quoi. C'est horrible. C'est horrible, c'est que les cons hein, qui réagissent comme ça. C'est horrible, mais c'est ça. C'est ça, et bah ben, ce sera pareil dans la compétition. Vous voulez faire une compétition Ouais, vas-y, t'es nul, nan, nan, nan, nan. Ok Oh, c'est pas mal là Putain, t'as fait des bonnes perfs aux open machin Qualification, putain, t'es trop fort, comment je savais que t'allais réussir Non, nan, voilà. voilà. Voilà, les amis. Je viens de vous prépare à plus par B que la critique, c'est obligatoire. Euh, c'est pas mauvais. C'est eux, il faut les laisser dans leur coin. Mais pour vous, en tout cas, c'est pas mauvais. Ne vous, euh, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous laissez pas décourager par ces gens parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Que vous arrêtiez de faire ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas envie que vous soyez meilleur qu'eux. Euh, donc, ne vous emmerdez pas à perdre votre temps avec ces gens-là. Occupez-vous de vous. statuez là où vous êtes dans telle ou telle période. Allez jusqu'au bout. Une fois les objectifs atteints, qui va parler mmh Qui va parler Voilà, personne. Personne ne parle quand vous avez atteint vos objectifs. Vous fermez les bouches et on n'en parle plus. Ça marche Donc, retournez au boulot. Je crois en vous, en vos objectifs, en tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous allez entreprendre. Donc, croyez en vous. Qui mieux que vous peut croire en vous tu vois Donc, il faut croire en vous. En attendant... Si vous avez besoin de programmes euh, adaptés, évidemment, je vends mon produit. C'est totalement normal puisque c'est mon job. Euh, vous pourrez retrouver sur mon site internet les programmes que je fais. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Mais les programmes, euh, et je serai très honorée de vous coacher un jour pour atteindre certains objectifs avec en plaisir. Donc voilà, on se retrouve sur mon Instagram où je poste quand même beaucoup de skills, de training, de conseils. Okay et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et abonne-toi